Aujourd'hui le 2 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. À la suite de frappes avec des armes de haute précision des forces aérospatiales russes au point de déploiement temporaire d'unités de la Légion étrangère dans les zones des colonies de Markovo, Kramatorsk, République populaire de Donetsk et novo région de Kharkov, plus de 70 mercenaires étrangers ont été tués, plus de 100 ont été blessés. Dans la direction de Kupiansk, les troupes russes ont infligé des frappes d'artillerie aux accumulations d'effectifs des 103e et 105e brigades de défense territoriale dans les zones des colonies de Brestovoe, Kislovka et Sankovka dans la région de Kharkov. Jusqu'à 30 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et trois véhicules ont été détruits. Dans la direction Kranolimanski, des tirs d'artillerie ont infligé une défaite aux unités des 13e et 95e brigades d'assaut aérien dans les zones des colonies de Yampolovka de la République Populaire de Donetsk. Chervon et Yadibrova de la République Populaire de Lugansk et Srebrianka de la République Populaire de Donetsk. République. Plus de 40 militaires ukrainiens, trois véhicules blindés de transport de troupes et deux camionnettes ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, à la suite de la défaite des unités de la 60e Infanterie Motorisée et de la 79e Brigade d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes et des opérations offensives, les troupes russes ont occupé de nouvelles lignes rentables. Les pertes ennemies se sont élevées à 70 militaires ukrainiens, 4 véhicules de combat d'infanterie et 5 véhicules. Dans la direction sud de Donetsk, à la suite d'un engagement de tir complexe d'unités ennemies dans les zones des colonies de Zoloteyaniva et Prochistovka de la République Populaire de Donetsk, plus de 40 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés et 2 camionnettes ont été détruits. Les troupes de roquettes et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 67 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 92 districts. Dans les zones des colonies d'Orokov, de Malinovka et Zalizniknoa, région de Zaporozhye, deux dépôts de roquettes et d'armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes et une installation de stockage de carburant de la 102e Brigade de Défense Territoriale ont été détruits. Dans la région de la ville de Dnepropetrovsk, le stockage de carburant du groupe de troupes des forces armées ukrainiennes Kortissa a été détruit. Au cours du combat de contre-batterie dans les zones des colonies de Chazovia et Mankovka de la République populaire de Donetsk, deux systèmes d'artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits sur des positions de tir. Dans la zone de la colonie d'Antonovka, dans la région de Kherson, une installation d'artillerie automotrice de fabrication polonaise Krabbe a été détruite. Quatre obusiers ukrainiens des 30 ont été détruits sur des positions de tir près de Serebrianka dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, 15 véhicules aériens sans pilotes ukrainiens ont été abattus au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de Shipilovka, Liman, Kremneia, Plochchanka, Chervon et de la République Populaire de Lugansk, Petrivsk, Novognyatovka, Nikolavka de la République Populaire de Donetsk, Skelki, Oshrotovato de la région de Zaporozhye, Rubanovka et Lepatki de la région de Kherson. En outre, trois roquettes des systèmes de lancement multiples Elder et Uragan ont été interceptées dans les zones des colonies de Krené Yagora et de la République Populaire de Donetsk et Radansk, région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 355 avions, 199 hélicoptères, 2794 véhicules aériens sans pilote, 399 systèmes de missiles antiaériens, 7366 chars et autres véhicules blindés de combat, 957 véhicules de combat à lancement en multiples systèmes de roquettes, 3763 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 7876 unités de véhicules militaires spéciaux. Le régime de Kiev a frappé avec 6 lance-roquettes multiples Imar de fabrication américaine sur un point de déploiement temporaire de l'une des unités des forces armées russes près de la colonie de Makivka dans la République populaire de Donetsk. Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu deux roquettes. Imar. À la suite de la destruction par quatre roquettes à tête hautement explosive d'un point de déploiement temporaire 63 militaires russes ont été tués. Toute l'assistance et le soutien nécessaire seront fournis aux parents et amis des militaires décédés.